Elisabeth, Anne, Cécile. Euh, ce que j'adore dans le numérique, c'est quand c'est simple, fluide et que ça nous permet de nous connecter euh, au monde. Le fait que ça permet euh, de faire vite, hein, de parler à plein de gens en même temps, euh, de régler plein de problèmes. Ce que j'adore, c'est que ça bouge tout le temps. Il se passe plein de choses. Euh, moi, j'aime beaucoup l'innovation et il euh, y a plein de gens euh, très innovants et très euh, intéressants à rencontrer. Samba. Oh la salsa plutôt. <rire> euh, Samba. J'aimerais bien être Java mais je suis Samba. Zelda. Booba? Booba, j'écoute beaucoup de rap. <rire> Zuckerberg. Spielberg. Spielberg. Euh, Avatar. Avatar. Neymar. Et je suis supportrice du PSG. <rire> À, à Jeanne, bien sûr <rire>